わ、あなたはい。どこに行き Au Japon, il est obligatoire d'avoir une place de parking ou une maison avec un garage afin de parquer ta voiture. Sans ça, tu ne peux pas posséder de véhicule. On pourrait penser que c'est contraignant, mais finalement, c'est plutôt bien vu. Ça évite d'avoir des millions de voitures partout sur les trottoirs et l'empreinte carbone, finalement, elle s'en retrouve réduite. En France, c'est différent. N'importe qui peut acheter une voiture et la garer n'importe où. Si tu n'as pas d'endroit où la garer, tu trouveras toujours un endroit sur la chaussée, à cheval sur un trottoir, des parkings prévus à cet effet, c'est pas ce qui manque. On compte quand même en France 52 millions de voitures pour 67 millions d'habitants pour une superficie totale de 643 801 km. Au Japon, c'est pas moins de 4 500 millions de voitures dans l'archipel pour 130 millions d'habitants, pour une superficie de 377 915 km. Le réseau des transports ferroviaires français est plutôt bien fait. Deux compagnies se partagent le réseau, mais cela reste transparent. La SNCF et la RATP. Tu n'as pas à te poser de questions selon où tu vas. Ton ticket fait foi et pas de surprise ni de casse-tête au Japon, par contre, c'est un peu différent. Entre le JR Pass et le Passmo, c'est toujours pour moi et pour beaucoup d'étrangers un casse-tête. faut vraiment vérifier à l'avance quelle ligne tu vas prendre et à quelle compagnie appartient ces lignes. L'avantage va au Japon avec les cartes Suika et Passmo, qui te permet de mettre de l'argent dessus afin de payer tes déplacements. Mais cet argent placé dessus te permet aussi de payer dans pas mal d'endroits, comme les boulangeries, les combinis et les distributeurs automatiques de boissons. C'est vraiment pratique, surtout en tant que touriste. Ça te permet de faire tes paiements partout sans avoir à utiliser ta carte bancaire et payer des frais de banque qui peuvent vite atteindre des sommes folles pour de simples transactions. Les taxis, les taxis. En France comme au Japon, c'est relativement cher. À la différence qu'au Japon, le taxi est impeccable, les portes s'ouvrent toutes seules, se referment toutes seules, l'habitacle est vraiment grand et le service est parfait. En France, ce n'est pas toujours la même chose. C'est selon sur qui tu tombes. Ça m'est déjà arrivé, moi, de vouloir faire une petite course et de me voir cette course refusée par le taxi. Par contre, en France comme au Japon, le compteur peut vite exploser et on peut vite se retrouver avec une grosse facture. Attention les vélos et les trottinettes électroniques. Alors, comme tout véhicule au Japon, tout vélo ou trottinette électrique doivent être immatriculés. Alors, si tu décides d'y habiter et d'investir dans un vélo ou une trottinette, pense à passer à la préfecture pour les immatriculations. Alors oui, en France, c'est freestyle. La possibilité même d'avoir un service de trottinette à la demande via une appli est relativement pratique. Acheter un vélo et l'utiliser... C'est très facile, pas besoin de rentrer dans les papiers, pas besoin d'immatriculation. Mention spéciale pour la France au niveau des pistes cyclables, où il y en a énormément et partout, que ce soit dans les grandes villes, les petites villes ou en campagne. Maintenant au Japon, c'est bien plus complexe. Là où même quand il y a de la place sur les routes pour rouler, les Japonais roulent toujours sur les trottoirs frôlant ainsi les passants. Mauvaise et désagréable habitude. Tu retrouves pourtant des imprimés au sol et des panneaux mentionnant de ne pas rouler sur les trottoirs. Mais ces derniers ne sont pas vraiment respectés. Il n'y a pas à dire, je vais me faire l'avocat du diable, mais au Japon, la culture du respect du client est vraiment très très bon. Tout est pensé pour le client, de la politesse à la facilité d'accès ou autres services. Après, il reste toujours la balade à pied. C'est un très bon moyen de transport, sûr, efficace, et peut-être que tu vas découvrir des endroits superbes que tu n'aurais même pas eu la chance de trouver entre deux stations de métro. Bah voilà, cette vidéo est terminée. Je t'invite à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, à commenter, à t'abonner si tu n'es pas abonné, à cliquer sur la cloche afin d'avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, bah moi, je te dis... Matane